bonjour alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo renforcement euh, en douceur qui euh, peut être euh, pratiquée par toute la famille on commencera simplement euh, debout avec euh, quelques exercices et euh, chaque mouvement euh, vous pourrez le faire pendant 30 secondes euh, si c'est un petit peu facile euh, n'hésitez pas à le faire un petit peu plus longtemps 45 secondes ou une minute L'idée étant d'avoir un enchaînement fluide que vous pouvez répéter euh, à volonté. Euh, on commence donc, premier euh, mouvement, on commence euh, direct. Les jambes sont euh, écartées, là, entre largeur du bassin et largeur des épaules. Les jambes fléchies, hein, ne tendez pas les jambes. Bassin vers l'avant, donc en rétroversion, et le ventre rentré. Souvenez-vous, ventre rentré, ça veut dire vraiment on ramène le nombril vers la colonne. Épaules vers l'arrière. On va placer les bras de chaque côté du corps et on va tranquillement sur la droite, on se redresse. Puis sur la gauche, on se redresse. Comme on est quand même un petit peu en phase d'échauffement, on y va tranquillement. Toujours les jambes fléchies, le bassin vers l'avant, le ventre rentré. Voilà, si vous êtes en musique, allez-y en musique et n'hésitez pas à aller ensuite un petit peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus, grand, un peu plus vite, de droite à gauche. Ok, donc ça on le fait pendant, vous le faites pendant 30 secondes. Ensuite, petit mouvement à droite, pareil. Alors on ne cherche pas à écraser sur le côté, hein. on cherche bien à se grandir. On cherche certes le sol, mais aussi le côté. Je ne suis pas en train de descendre comme ça, où mon coude y descend pas. Je reste, je garde bien le coude sur le côté. Donc là, une fois que j'ai fait mes 30 secondes, bien entendu, je vais de l'autre côté. Et si pendant 30 secondes, et si vous voulez une variante, ben bras au-dessus de la tête, c'est un petit peu plus dur. Je ne vois pas trop mon bras, je recule, bras au-dessus de la tête et je cherche sur le côté. Les jambes sont toujours fléchies, hein, le bassin vers l'avant et là on est en train de travailler les obliques. Donc c'est un exercice comme ça facile à réaliser mais euh, vous allez voir il est efficace, on travaille vraiment bien au niveau de la taille. Et pareil de l'autre côté, donc 30 secondes, donc ça c'est une variante. Voilà, vous pouvez la faire maintenant, vous pourrez la faire tout à l'heure. On revient au milieu, toujours le ventre rentré. On rapproche les pieds on reste en appui sur la jambe gauche main sur la taille et on monte la jambe donc travail des fessiers hein, vous connaissez alors là on travaille aussi bien les fessiers de la jambe d'appui que de la jambe qui monte les pieds sont parallèles entre eux la jambe d'appui généralement c'est un petit peu plus simple si elle est un petit peu euh, fléchie et je monte tranquillement vous voyez que je ne descends pas jusqu'en bas je reste un petit peu en haut donc 30 secondes c'est mouvements de grande amplitude et je reste en haut et 30 secondes petit battement donc toujours le bassin vers l'avant je cherche toujours à me grandir donc je fais 30 secondes petit battement et j'enchaîne 30 secondes petit cercle dans un sens on a fait nos 30 secondes et dans l'autre sens 30 secondes Continue. bien entendu quand on a fini toute notre série d'un côté on enchaîne de l'autre côté donc pour rappel jambes d'appui fléchies, bassin vers l'avant, je rentre le ventre, et grand battement, pied parallèle. Attention, le défaut, c'est de tourner le pied vers le côté, ce qui n'est pas, pas très grave, sauf que vous travaillerez le quadriceps et non pas les fessiers. Donc, premier mouvement 30 secondes, c'était grand battement. Deuxième mouvement pendant 30 secondes, c'était petit battement. Ensuite, on restait en haut, petit cercle pendant 30 secondes, dans un sens bouger le, le bas du ventre hein, le, le bas du dos plutôt, et euh, 30 secondes dans l'autre sens voilà une fois qu'on a fait cet enchaînement à la fois pour la taille les fessiers on passe au sol donc toujours avec notre idée notre idée de 30 secondes de travail donc là je reste 30 secondes en planche j'ai le ventre rentré je repousse bien le sol le bassin vers l'avant encore une fois je suis pas en train de creuser de sortir les fesses ou de monter les fesses je reste bien vers l'avant rentre, rentrer, c'est-à-dire que je ramène le nombril vers la colonne et je reste pendant 30 secondes dans ma position de planche. Ensuite, on passe sur le côté, on est en appui, bras en l'air, 30 secondes sur le côté. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux au sol, vous poussez bien les hanches vers le plafond, on aligne bien épaules, main d'appui, bras en l'air et on reste comme ça. Si c'est facile, on reste en appui sur un pied et on soulève L'autre jambe. Une fois que j'ai fait mes 30 secondes, je reviens au centre et j'enchaîne pareil de l'autre côté. Donc vous avez la version, hein, vous grandissez, etc. Ensuite, on pose les genoux au sol. On passe en position de gainage. On soulève les genoux et on soulève le pied droit. Alors, 30 secondes dans cette position. Si c'est trop difficile, vous gardez les pieds au sol. Encore une fois, on a épaules et coudes alignés. Bassin en rétroversion, une fois qu'on a fait nos 30 secondes, on soulève l'autre pied. Si on ne veut pas de cette option pied soulevé, mais on reste en gainage. Et si du coup une minute c'est trop difficile, vous posez les genoux et vous restez. Donc soufflez bien, grandissez-vous et on reste comme ça. On passe au dernier mouvement. Je passe en appui sur les mains. Et euh, là j'ai le poids du corps bien vers l'avant Le dos plat J'éloigne les épaules des oreilles hein, Je ne suis pas coincée Et je vais soulever jambe droite, bas, bras gauche Entre enfin, rentrée, je soulève la jambe droite Je soulève le bras gauche Poids du corps vers l'avant Je me grandis Et on relâche, on pose On a tenu 30 secondes encore une fois On change de côté 30 secondes, soufflez bien Et on relâche Et on pose on crochète les orteils, on tend les jambes, on remonte, on, en, on déroule le dos. Et là, on reprend cet enchaînement. Donc souvenez-vous, on avait commencé avec la taille, 30 secondes, on avait fait 30 secondes par mon droite gauche. Ensuite, 30 secondes d'un côté, ensuite 30 secondes de l'autre. La variante, c'était bras tendu, c'est un petit peu plus dur, on se grandit. Puis 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Ensuite, on avait enchaîné... Pour rappel, jambes tendues, je monte, je descends. 30 secondes. Ensuite, je reste en l'air. Tout petit battement. 30 secondes. Petit cercle dans un sens. 30 secondes. Et petit cercle dans l'autre sens. 30 secondes. On relâche, on change de côté. Même série. Et au sol, pour rappel encore une fois, je commence en planche, je me grandis. Et je reste simplement statique. 30 secondes. Puis, je passe sur le côté. Pour mes 30 secondes, en alignant bien les appuis et je rentre le ventre, je garde les jambes tendues, je reviens et je change de côté. Ensuite, on pose les genoux, on passe en appui sur les avant-bras. Option un petit peu plus difficile. 30 secondes, je soulève la jambe droite, je pose. 30 secondes, je soulève la jambe gauche sans changer la position des hanches. Hein. Et je pose. Si ça c'est trop dur avec jambes en l'air, je garde les pieds au sol. Et si une minute c'est trop long, ben je pose simplement les genoux. Donc là, on souffle bien. Et notre dernier mouvement, on passe en position en appui sur les mains et les pieds. Je soulève jambes droites sans creuser le bas du dos. Je garde le poids du corps vers l'avant. 30 secondes d'un côté, je me grandis, je pose. Et 30 secondes de l'autre côté. Grandissez-vous, rentrez le ventre et on pose. On crochette des orteils, on tend les jambes. On ramène les mains vers les pieds, on fléchit et on déroule le dos jusqu'en haut. Là bien sûr, n'oubliez pas de bien euh, vous hydrater et n'hésitez pas à augmenter la difficulté si vous voulez faire 40 secondes ou une minute et enchaîner ça au moins, je dirais, pendant 25 minutes, une demi-heure. Comme ça vous aurez, vous aurez des euh, abdos euh, du tonnerre et vous serez euh, en pleine forme pour la prochaine fois où on se retrouve. Et ben je vous dis bon courage et à bientôt.